Il y avait quand même une tendance, avant, le, avant la pandémie, à un questionnement par rapport à la valeur travail. On le voit bien, euh, par exemple, sur l'arrivée euh, des jeunes médecins au travail. Ils vont plus se mettre à accepter des gardes toutes les nuits, aller travailler à la campagne, être donc en permanence disponible. On a du mal à trouver des médecins le samedi. On a voilà. La pandémie, pour moi, c'était un facteur d'accélération, ce changement. Il a fallu s'adapter très vite pour les entreprises, mettre en place du télétravail. Nous, on a dû mettre en place très vite des téléconsultations. Et de plus en plus, du coup, on a l'impression que dans le monde du travail, avec la pandémie, le télétravail, la crise, tout s'accélère aussi au niveau des, de, des décisions qui viennent de plus en plus d'en haut et qu'on doit mettre en place très vite. Il faut être de plus en plus réactif. Et du coup, c'est une certaine verticalité sans qu'il y ait un minimum de concertation de travail collectif dans l'évolution euh, du travail. En complément de cette première chose, effectivement, et dans la modification du rapport au, au travail, on a vu arriver quand même une priorisation vers l'épanouissement et la vie personnelle. Et la, le, le travail ne devienne plus forcément la première des, des priorités. La deuxième chose qu'on remarque aussi dans cette accélération post-pandémique, ou per-pandémique, parce qu'on y, y est encore, euh, c'est... L'évolution et enfin, des difficultés managériales, je disais. Parce qu'avant, quand on était tous les jours au travail, on avait un contremaître ou un cadre qui regardait, qui avait une relation hiérarchique ou assez précise, cadrée, bien définie. Le télétravail fait que les gens sont moins sous la dépendance de leur hiérarchie et beaucoup de managers sont en difficulté. Il y a la pression du N, de leur N1 qui dit faut que tu tels objectifs, des choses comme ça. Mais on ne peut plus refiler de la même manière la patate chaude aux salariés. Et souvent, on voit des managers qui sont twistés entre deux contraintes. Et moi, je découvre pas mal de cas en souffrance depuis cette évolution du télétravail.